Dis-moi bonjour. Bonjour. Non, t'as l'air de me dire au revoir, dis-moi vraiment bonjour. Bonjour Parmi les trucs les plus demandés sur les groupes Facebook, sur l'intermittence où je traîne, l'un des sujets qui revient le plus souvent, c'est clairement, est-ce que je peux cumuler l'intermittence et l'auto-entreprise Alors c'est simple, on va faire le tour de cette question et tout ça en moins de 507 secondes. C'est parti. Bah quoi, générique Ah ok, faut appuyer là maintenant La question à laquelle on va donc répondre dans cette vidéo, c'est Si je suis intermittent du spectacle, est-ce que j'ai le droit de monter une auto-entreprise et de cumuler les revenus de cette auto-entreprise avec ceux de mon intermittence C'est-à-dire les salaires plus les indemnités journalières. Alors, si la réglementation, les lois et tout ça, ça vous rend pas trac, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester longtemps malade parce qu'on va voir tout ça en rigolant. Parce que, comme disait le Joker, On ne vous a jamais dit que le rire pouvait tout guérir. Et parlons peu, parlons bien, la réponse à cette question est clairement... Oui. C'est possible. Mais. Et le mais en question, c'est ça. Tout contrat par lequel une personne s'assure moyennant rémunération le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Alors, ça veut dire quoi cet article L7121 alinéa 3 Eh bien, ça veut tout simplement dire que si vous êtes un artiste et que vous voulez monter une auto-entreprise en parallèle de votre intermittence, alors votre activité dans le cadre de cette auto-entreprise doit obligatoirement être différente de celle de l'intermittence du spectacle. Sinon, il y a présomption de salariat. En d'autres termes, si vous vous disiez « ça va être pratique, hein, je vais monter une auto-entreprise, et puis des fois je déclarerai ça en cachet, et d'autres fois je déclarerai ça dans mon auto-entreprise », ça, c'est non. Votre activité d'auto-entrepreneur doit donc absolument appartenir à un autre domaine que celui de l'intermittence. Pour être très clair, si vous êtes chanteur par exemple, et que vous faites votre intermittence en chantant sur scène et que vous souhaitez monter une auto-entreprise pour facturer vos prestations de chant à des clients, ça, c'est non. Par contre, si vous êtes guitariste dans un groupe, que vous êtes intermittent, mais qu'à côté, vous voulez donner des cours de guitare, ça, c'est possible. Parce que le métier de professeur particulier ne relève pas de l'intermittence. Je sais pas, moi, si vous voulez compléter vos revenus par une petite boutique de vente d'instruments de musique, par exemple, ou d'accessoires de théâtre, bah là encore, ça, c'est possible. Parce que les métiers de la vente ne relèvent pas de l'intermittence. Bon. Alors, à cet instant de la vidéo, il faut qu'on s'arrête deux minutes sur un point, parce que sinon, je vous vois venir, ça va être la guerre en commentaire. Je m'explique. Depuis tout à l'heure, je vous parle du fait que si vous voulez cumuler intermittence et auto-entreprise, il faut que l'activité de l'auto-entrepreneur soit différente de celle du spectacle. Ok, mais ça, il semble que ce ne soit valable que pour les artistes. Alors, je sais, hein, je sais, vous allez me dire que vous avez vu partout sur Internet que c'est vrai aussi pour les techniciens. Et moi-même, jusqu'à l'écriture de cette vidéo, j'aurais juré ça aussi. Sauf que quand on s'en réfère non plus aux différents sites internet, aux posts Facebook et tout ça, mais bien qu'on s'en réfère aux textes de loi, regardez bien l'article L71-21 alinéa 3 dont je vous parlais plus haut, il fait référence aux artistes uniquement. C'est d'ailleurs le contenu de l'alinéa 1 de cette loi. Les dispositions du présent code sont applicables aux artistes du spectacle sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. Donc clairement la fameuse présomption de salarié qu'encadre cette loi n'est présente que pour les artistes. Je sais, hein, je sais, c'est hyper perturbant d'entendre ça parce qu'on lit tout le temps partout le contraire. Mais sauf erreur de ma part, la loi n'interdit pas aux techniciens de cumuler intermittence et auto-entreprise en rapport avec le spectacle. D'ailleurs, si vous avez des infos fiables qui contredisent ce que je dis, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Mais des infos fiables, hein, je veux pas des posts Facebook ou des sites tout pourris, je veux des textes de loi. Et si vous me trouvez ça et que ça me contredit, comptez sur moi pour faire un erratum, c'est promis. Et alors si on fait ça, cette euh, auto-entreprise, qu'est-ce que ça donne financièrement Et comment on se déclare Bah c'est là que je vais vous perdre. Ça reste Pôle emploi, hein, donc on va pas se mentir pour comprendre... Euh... Tu dois le vouloir de toutes tes forces. Comme vous avez travaillé en parallèle de votre activité d'intermittence, ce que va faire Pôle emploi, c'est qu'il va convertir votre chiffre d'affaires d'abord en heures, puis en jours travaillés. Et ensuite, il va déduire ces jours travaillés de votre indemnisation journalière. Par exemple, si vous dépendez de l'annexe 10, donc artiste, hein, Hmm. Que vous avez fait 5 cachets dans le mois. Le pôle emploi compte 8 jours non indemnisables. Mais si en plus de vos 5 cachets, votre auto-entreprise vous a rapporté 500 euros dans le mois, eh ben vous allez avoir 11 jours non indemnisables. Et non plus 8. Tu vois le principe, c'est pas dur. C'est facile. Pourquoi ah oui, vous voulez vraiment tout comprendre quoi Bon bah, accrochez-vous Les 500 euros de chiffre d'affaires de votre entreprise, le Pôle emploi, il va d'abord les faire passer dans une moulinette d'un abattement forfaitaire. Ça peut être 71% si votre activité dépend du régime du BIC d'achat-vente, 50% si elle dépend du régime BIC autre que achat-vente, ou 34% si elle dépend du régime BNC. Je sais, ça peut vous paraître un peu obscur, mais normalement, si vous avez une auto-entreprise, vous savez de quel régime vous dépendez. Dans notre exemple, imaginons que mon auto-entreprise consiste en des cours particuliers, c'est-à-dire en libéral, donc BNC. J'enlève 34% de ces 500 euros. J'arrive à 330 euros. Jusque-là, vous n'êtes pas perdu, hein c'est des pourcentages, vous avez vu ça au lycée, en théorie. Je, je connais cette théorie. Ensuite, j'ai besoin du SMIC horaire brut. Au moment où j'écris ces lignes, le 8 avril 2022, il est à 10,57 euros. Pour avoir mon nombre d'heures, je divise donc mon chiffre d'affaires par ce SMIC horaire brut. 330 divisé par 10,57, on obtient 31,22. Oui, je fais tout ça de tête. Putain, il est fort ce con. Bon, ok, on est bien avancé. On sait maintenant que pour le pôle emploi, mon chiffre d'affaires de 500 euros, ça équivaut à 31h22. Pour additionner ça à mes 5 cachets, on transforme les 5 cachets en heures. Ça, c'est facile. Hein. Un cachet égale 12 heures, donc 5 cachets égale 60 heures. On avance. Les 5 cachets plus mon auto-entreprise, aux yeux du pôle emploi, ça représente donc 60 plus 31 égale... Égale Ah non, bah non, il a pas, je vois pas. Hein. Bah, 91 heures quand même, faites un effort. Maintenant, il va falloir transformer mes 91 heures en jours travaillés. Et pour ça, la règle est simple. Pour les artistes, on fait nombre d'heures x 1,3, tout ça divisé par 10. Pour les techniciens, on fait nombre d'heures x 1,4, tout ça divisé par 8. Du coup, pour notre exemple, ça fait 91 x 1,3 divisé par 10 égale 11,83 jours. Alors je sais, on a envie d'arrondir, mais non, on prend l'entier. 11,83 jours, ça fait 11 jours. C'est des jours non indemnisés, hein, donc tant mieux pour nous, à la limite, si ça arrondit pas au-dessus. Et voilà, du coup, si on compte les 5 cachets auxquels on ajoute les 500 euros de chiffre d'affaires, ça nous donne 11 jours travaillés. En résumé, les 500 euros de chiffre d'affaires de votre auto-entreprise représentent donc 3 jours non indemnisés supplémentaires. Le compte est bon. Donc vous voyez, travailler en plus avec une auto-entreprise, c'est possible. possible. Encore une fois, à condition que votre activité soit différente des activités encadrées par les annexes 10 pour les artistes. Hein. Mais il faut faire un petit peu attention parce que le chiffre d'affaires va générer des jours d'indemnisation en moins. Ce calcul qu'on vient de faire, là, il permet de tordre le coup à une idée reçue, que j'ai moi-même propagée à tort parfois. Non En travaillant avec une auto-entreprise à côté, ça ne revient pas à travailler pour rien. Mais il faut quand même faire un petit peu attention à ce qu'on fait, parce que dans l'exemple précédent, on voit bien qu'il va falloir déduire 3 jours d'ARE. Si vous êtes par exemple à 50 euros par jour, ça vous coûte donc 150 euros cette auto-entreprise et si on met dans la balance que sur vos 500 euros de chiffre d'affaires vous allez payer des charges alors pour que votre activité d'auto-entrepreneur soit vraiment rentable là il faut limiter un maximum les frais annexes par exemple la location d'un local, l'achat de matériel, etc. sinon effectivement vous allez vite vous retrouver à travailler beaucoup pour ne gagner qu'une centaine d'euros de plus par mois voilà messieurs dames j'espère que cette vidéo vous aura aidé si c'est le cas bah, vous connaissez la musique hein, euh, les pouces en l'air, les commentaires et, et même peut-être pourquoi pas pourquoi pas Un petit mug. Regarde les mugs 507 heures comme ils sont beaux. mais je, je te vois là. Tu es en train de te dire, oh, ça me ferait envie ça ce petit mug. Ouais, viens. Sur la boutique de 507 heures, il y a des t-shirts et tout. Viens, viens. D'ici là, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Franck pour 507 heures. Ciao